C'est une femme rangia. Et moi je vois ça, ne sait jamais Bonjour mademoiselle Comment allez-vous Je vais super bien vous. Moi c'est à distance, c'est ma voiture qui est là Et comme je vous ai dit là, vraiment, vous m'appréciez beaucoup vous. vous me plaisez beaucoup, si vous pouvez changer les numéros On va se voir écrire après on va, on va... So, Faites du bien avec vous Je fais beaucoup de choses avec moi j'ai des projets, on faire. Que... beaucoup de choses à faire avec toi. Okay, c'est ma voiture qui est là. Continue. Ah, bon je vois bon. que c'est vous qui avez mené ceci. Oui, c'est ma voiture. Parce que moi, je ne traite pas avec les filles qui ont une moto et tout. Moi, je traite avec les filles qui ont une voiture. Et comme je vois que vous avez rangé, vous là, moi, je suis fond de vous. Moi, de je suis moi. fond de vous. fait, enfin, je veux vous donner tout mon économie que j'ai là. Je vais vous donner ça. Ah. Ouais, c'est ma voiture qui est là. C'est ma voiture qui est là. Je La vous... en... oui. Ok. Bro, tu n'es pas encore à ce niveau. -là. Oui, tu n'es pas encore à mon niveau. Quand tu vas prendre une range, tu vas. gardien. Veux. Bon, je m'en bats pas. Hein. Donc, euh, tu as trouvé femme avec qui tu parles, toi là, tu es pas sûr que moi. Tout à l'heure. Hein. vous voulez me dire que c'est votre voiture Ah non, sinon je sais ce que j'ai là, c'est comme ça quoi. Pour oui, c'est à la maison. S'il vous plaît, bougez. Pour moi, c'est à la maison. Bouger, hein. bouger, vous plaît. Madame, je peux vous savoir votre numéro Monsieur, je viens de vous dire que vous n'êtes pas à mon niveau. Pire, vous vais oui. encore. Madame, madame là, elle est déjà oh, Madame, yo, moi je. Oui, vous êtes quiet. Eh oui.